Salutations ici Davy pour un nouveau quick tip, alors euh, dans notre travail en tant qu'entrepreneur il y a toujours des tâches qu'on a tendance à remettre au lendemain, on se dit ah non c'est trop dur, non j'ai pas le temps, non je suis pas en forme, je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire demain. L'idée c'est que pour accomplir des tâches, pour abattre du travail c'est de toujours euh, placer quand vous organisez ça, euh, de placer les tâches les plus difficiles, les plus chiantes au début en premier. Pourquoi Parce que quand vous vous réveillez ou quand c'est le début de la journée ou quand vous commencez à travailler, vous êtes plus motivé, plus productif, euh, avec plus d'énergie qu'à qu la fin de la journée. Donc forcément, si c'est une tâche que vous mettez toujours à la fin de la journée, euh, et ben vous allez euh, tout simplement à la, la fin de la journée plus pouvoir la faire, plus être motivé pour la faire et après voilà, vous allez la remettre le lendemain, etc. etc. Donc l'idée c'est de faire toujours les tâches en premier, euh, les tâches les plus difficiles en premier. N'hésitez pas à vous motiver, par exemple, en vous offrant une carotte, à la fin, une récompense. C'est-à-dire que voilà, quand vous aurez fini ça, allez, dès que j'ai fini ça, je vais sortir faire un peu de sport. Dès que j'ai fini ça, je pourrai regarder, je sais pas, une série, un film, n'importe quoi. Une récompense, une carotte, quelque chose qui va vous motiver à faire cette fameuse tâche euh, qui va vous forcer à l'accomplir plutôt que de, de la reporter au lendemain. Il y a toujours, toujours des tâches dans notre business comme ça qui sont vraiment chiantes, surtout au début. Voilà, après, on peut parler de sous-traitance et tout ça, mais voilà, au début, c'est important d'être la personne qui fait beaucoup de choses dans le business pour construire votre business. Il y a toujours des tâches comme ça euh, qui nous rendent mal à l'aise, qui sont difficiles à faire. Et l'idée, c'est de toujours les faire en premier, parce que les faire en premier, ça vous permettra euh, voilà, de le faire avec beaucoup plus d'énergie et de motivation plutôt que de donner cette énergie, cette motivation, cette attention aux tâches les plus faciles. Donc c'était des vies, à très vite pour un prochain coup.